Très clairement, moi je suis en fin d'activité professionnelle. Je, je serai inactif à partir de, du mois d'août prochain. Je suis en dispense d'activité, ça veut dire que bien qu'étant actif, je suis quand même en congé depuis la fin de l'année dernière. Et j'avais entendu parler en septembre ou en octobre de la mise en place de cette convention. Et je me disais, ce serait vraiment génial si je pouvais être tiré au sort et donc participer à cette convention parce que ça me permettrait de continuer à être actif quand même et à réfléchir sur un sujet de société qui, qui nous touche euh, toutes et tous. Il me semble quand même qu'on a beaucoup avancé euh, sur le travail, sur le livrable, sur les différents modèles sur lesquels nous nous sommes exprimés dans l'hémicycle euh, par le vote de, de cette fin de matinée. Ouais, J'ai l'impression d'avoir euh, participé euh, à ce travail euh, collectif qui, il me semble, permet d'avoir euh, l'ensemble des opinions et des nuances qui pourrait être celle de nos concitoyens après une phase de formation comme nous avons pu en bénéficier lors de la phase d'appropriation, les deux premiers week-ends et puis ensuite lors d'auditions que nous avons souhaité mettre en place. Ce que je retiens comme temps fort de ce week-end, c'est en fait avoir l'affichage d'une partie importante de notre livrable. C'est-à-dire que nos idées, nos échanges, nos paroles se trouve concrétisé dans ces parties de livrables qui ont été affichées hier après-midi dans les postiles. Nous étions un groupe d'une dizaine de personnes et chacun vraiment a pu s'exprimer et nous sommes parvenus ensemble à définir de façon, il me semble, extrêmement précise le modèle qui correspondait à l'ensemble de nos opinions et de nos convictions. Clairement, on souhaitait que, que le discernement direct soit à l'origine d'une demande éventuelle d'aide active à mourir. Dans un groupe d'idées, donc plus important, le suicide assisté, avec exception d'euthanasie, je crois que nous étions l'un des rares groupes à ne retenir que le discernement direct tout au long de la, de la procédure jusqu'à l'acte de, de suicide assisté comme, comme critère déterminant. L'utilisation des directives anticipées et de la personne de confiance ne pouvait en aucun cas conduire à pratiquer un acte, une aide active à mourir sur une personne qui ne dispose plus de son discernement. Nous n'avons pas d'action possible sur la prise en compte et l'utilisation par le législateur de nos propositions. Il me semble que notre énergie c'est ce que nous avons fait jusqu'à présent, doit être mobilisé pour faire des propositions les plus riches possibles. Ensuite, ces propositions doivent être portées à la connaissance des citoyens intéressés par le sujet de la fin de vie ou par le sujet de la démocratie participative. Et ces mêmes citoyens seront capables de mesurer l'écart entre nos propositions et ce que finalement retiendra l'exécutif pour faire un pour proposer un projet de loi ou le législateur pour le faire évoluer ou pour travailler sur une proposition de loi. On commence à percevoir de façon précise ce que sera notre livrable.